Making freeze, Donc, vous voulez un tour d'estimation hein Ils peuvent témoigner, les deux qui sont devant moi, ça peut rater Parce que c'est de l'estimation. Donc, on va faire honneur à Harry Lorraine, Je vais lui demander de mélanger le jeu. Ah, avant de démarrer, ici j'ai une carte que je mets de côté d'eux. On verra ce que c'est, il va m'aider à retrouver ta carte. Mélange bien, hein pas que je vois les cartes, on les deux. Hop là, attention, un peu de fioriture, magnifique Je te demandais de, de couper le jeu à peu près à la moitié Et puis on va regarder la carte qui se trouve à la face du paquet hein, D'accord Moi je regarde pas, vas-y Ok Donc, t'as quand même coupé où tu voulais, le jeu était bien mélangé On aurait très bien pu s'amuser à recouper, à on s'en fout C'est ça qui fait tout ce qu'il fallait Je vais mélanger les cartes Vraiment, ok J'ai gagné. Hop, on remélange un coup s'il faut, hein. est pas, on n'est pas à un mélange, de toute façon euh, t'as déjà mélangé et au niveau du choix de la carte c'est plutôt, euh, plutôt honnête. Et grâce à celle-là, retrouve ta carte. Qu'est-ce que c'est ou oh pas bah C'est le C'est un 3 de... De cœur. 3 de cœur. Grâce au 3 de coeur, il va me donner un indice pour retrouver ta carte. Pour ça il faut que je le lance dans le jeu. Et après on verra, j'analyserai et puis au niveau de l'indice... Hop là Oh bah alors, il faut, rentrer... eh, faut rentrer dedans un peu. On va l'aider, voilà comme ça. Ouais. Moi je pense qu'à peu près là, le 3 de cœur ouais. me donne des indices sur la position de ta carte. Qu Quelle était ta carte Le 8 de carreau. T'as choisi le 8 de carreau. C'est vrai Oui. Oh, D'accord. C'est mais C'est vrai mais Il n'y a aucune blague. Je touche vraiment à rien, c'est important. T'as vraiment choisi le 8 de carreau. parce ce qui est oui. assez marrant, ça fait un clin d'œil à Danny en plus, que la carte préférée de Danny c'est le 3 de cœur. Et la mienne c'est le 8 de carreau. Je fais un coucou à Danny, Danny Clause. Hein. c'est un 3 je dis. Hein. Ouais. Donc si on fait 1, 2, 3. Tu choisi, pardon, oh pardon 3,